Comment le maillot Horrible Vous le trouvez comment oui, oui, c'est pas un très très joli baillot, mes amis, l'orienter. Vous savez quoi Je préfère ça. Me broc mes frères Bon, on est un peu plus joli là, non Au moment où je tourne ça, on est le jour de l'Aïd, les amis. C'est la fin du ramadan officiel, et aujourd'hui, nous allons à Londres pour aller faire des choses. Voilà, je retournerai voir ma famille ce week-end, mais en attendant, on a un gros programme. On va aller voir Joël, et surtout, on va visiter des choses, des trucs à faire, et puis ce soir, j'ai la chance de pouvoir assister à un match d'Arsenal. Donc, on a un gros programme un truc énervé maï ça me va comment le chabis t'es trop kiki! <rire> t'es trop kiki avec la petite barbe etc on est plutôt pas mal mais en tout cas ça fait longtemps que je n'avais pas vlog sur une petite journée comme ça on va pouvoir visiter les locaux de football manager visiter un petit peu la ville je suppose faire un match de foot que des trucs cool c'est parti <musique> les amis je vous présente monsieur gourou comment vas-tu écoute ça va très bien il était en train de me raconter l'anecdote de joël qu'est ce qui lui arrive à joël joël il a des petits problèmes de passeport donc là il est il s'est fait embarquer et on sait pas combien de temps ça va durer c'est bien hein il a un truc qui traîne avec son amende de 2019 l'histoire qu'il a déjà raconté dans radio street et donc du coup là ils l'ont emmerdé et à force de le faire attendre il a commencé à un peu chauffer il est devenu tendu donc là c'est pas si va être là Francesco Totti, dédicacé ça c'est une belle relique ça et spoiler il y a même un maillot qui en tant que Lyonnais me fait plaisir Juninho les mecs mais c'est pas le bon entre hein. Juninho Middlesbrough. <rire> c'est archi pas celui qui est passé à Lyon hein. oh là là le roi On est aujourd'hui avec Miles, le président de Sport Interactive, les créateurs de Football Manager. Et j'avais une ou deux questions à lui poser. Et franchement, quand je vois le maillot de Zidane ici signé, j'ai une question toute faite. Hello Miles Hello How are you doing I'm good, thank you. Can you tell us the story of your jerseys I see a Zidane one, a Mo a Morgan one, a lot of other jerseys. Do you have any story or something How do you get them So there are hundreds of jerseys in the office. I'm very, very proud of the collection. About 90% of them are mine, about 10% of them are the studios. Sometimes they get sent to us by players, but with a lot of the shirts, I support a lot of charities. Okay? Okay. I've, I've done pretty well in life, coming where I'm from. In the same way some footballers commit to spend a percentage of their salary on charity, I'm an ambassador for them but I also help organize other charity dues, and I spend a proportion of my salary each year on buying football shirts at charity <laughs> auctions. And I'm always looking for for special ones, and you know, the Zidane one is obviously incredibly special. This is probably the third favorite shirt currently in okay. my collection, or it will go down to fourth fund. So the Zidane shirt was, it was bought at a charity auction. Okay. And it's a really special shirt. And, The ones that are in, in my window in the office are actually double sided frames. Because we've got a terrace outside. When you're outside on the terrace and the blinds are up, you can see the front of the shirt and the back of the shirt. Now there's a space there. Okay. And that is uh, my latest edition. Which will be? be going up soon. And you won't believe this, okay? Because the, the other shirts that were in my top three, one of them's not actually a shirt. Okay. One of them is a huge poster of Palo okay which was personalized to me by the great man at a charity event in london call and it's a, a photo pretty much life size and then two miles best wishes palais so that's pretty incredible but that space there is a particular footballer current footballer who i absolutely adore so so talented what they do on the ball is stuff that other people can't do and that's fran kirby Place plays for Chelsea Okay. He's such a phenomenal player and I tried to find a shirt for five years and the weird thing is I could have asked Fran, I, I know people at Chelsea, lots and lots of people play football manager so I could have reached out but I prefer actually buying the shirts so I have two male footballers, two of the best male footballers of all time in here and two of the best female footballers of all time really in my nice. office. Do you play Football Manager yourself? And if yes, how much per week approximately do you think you play? So I'm, I'm the director of Football Manager on, on PC and Mac. I play the game because if I didn't, the games would be pretty rubbish. So when I play the game, I don't play it in the same way as you do. I play it with a notepad or an email and I'm just taking notes constantly about what's working, what isn't working. I'm really lucky, I love my job. You probably love your job as well, right? 95% of people hate their jobs and they're doing their jobs to put food on the table. And people use our game to escape from the world that they don't particularly like and they can pretend to be a football manager. So if there's anything that happens in the game that breaks that immersion factor of I am a football manager, not i'm playing a computer game and something happens that just doesn't feel right i'm taking notes okay. and then looking at When we can work on improving that module. And for uh, how many years have you been directing at the studio? So on, on Championship Manager we didn't have a director, we didn't have producers. It was uh, a lot less organized okay. than we were as we started getting bigger. So the first version of Football Manager we also didn't have a director on, but after that we have done, so nearly 20 years. But before then, I mean, for the first eight years I was at the studio, it wasn't my full-time job. I was working in the music industry for the first eight years that I was here, including the first few years that I was managing director at the studio, I had a full-time job okay. elsewhere. On est dans le vestiaire fait par Football Manager au sein de ses locaux. Une reproduction magnifique avec plein de maillots, des petits trucs signés. On retrouve petit FM FC assez stylé. Et après, derrière, plein de trucs de joueurs où vraiment, franchement, c'est dans l'entrée des locaux. C'est magnifique. Du Neuer, du Pierce, des maillots bien anciens mais des maillots plus récents. Compagnie, Yes Man. attention, Xavi Juste à côté de Modric, Gareth Bale, Canavaro, le seul, enfin, le, seul, le dernier défenseur à avoir eu un Ballon d'Or, incroyable, 2006. Bien entendu, on est à Londres. Titi Henry, absolument exceptionnel. Le maillot à l'ancienne, celui de la... celui de, de nombreuses jaquettes où il est apparu. Rapido. Mégane rapido et bronze Ça me permet de vous montrer un petit peu Mais franchement si tous les jours tu viens bosser Et t'as un vestiaire comme ça Ne serait-ce que d'entrer la... ah, Ça doit peut-être perdre un peu de sa magie mais c'est exceptionnel ça. Oh là là regardez il y a est arrivé Bonjour messieurs J'ai souffert Comment vas-tu vraiment Ça va j'ai trop souffert Check-moi ça! Alors, qu'est-ce qui se passe? T'arrives à la fin quand la fête en est finie! Ah, ouais, j'ai fait n'importe quoi! Quand euh, ils m'ont embarqué, je commence à m'énerver! Alors, Joël euh, a eu des problèmes avec sa vieille euh, amende de 2019 qu'il a payé. Je payé, mais. Euh... Et en fait, ils l'ont fait chier avec une pause déj et je sais pas quoi. Ça l'a ça, ça, ça en fait, énervé, donc coup, il s'est ouais, ouais, fait ouais, embarquer. Ouais, ils m'ont dit, ok, bah. Au début, j'étais tranquille! Et d'un coup, ils me disent, ouais, je dis. Euh... Mais moi je leur explique, moi j'ai fait, je leur dis j'étais à Los Angeles, je suis allé là là, j'ai eu le problème. J'ai en 5-10 minutes ça se règle. Ils me disent ouais mais attendez. Et à un moment j'ai dit ça fait 40 minutes, comment ça c'est Et là il me dit ouais c'est parce qu'on a. Ils sont sûrement en post des, j'ai dit foutez de ma gueule. Et j'ai commencé à faire des grands jets. Je me hop hop hop suivez-nous. Et ils me fait descendre. J'ai entendu Les résultats, t'as raté le train Ouais putain, j'ai tout raté. Non, je suis déjà là, je suis content. Bah ouais mais t'arrives à la fin, t'as raté miles et tout frère Bah ouais, putain, fichier. C'est incroyable la pièce, là Mais oui, oui, oh, regarde Arrivé à l'Emirate, ça, PES6 Thierry Henry Ça, c'est saison ce 2003-2004, je crois. Ouais, 2003-2004, Cannavaro ouais. Et Joël, ça va faire quoi, ce soir Ça va aller l'Emirate Ça va aller regarder Arsenal Sampton Ouais mais ça me stresse, tu vois. T'es stressé pour quoi Pour Arsenal Depuis août 2022, je suis pour Arsenal cette saison. Oh bah ça, ça va le mec, je <rire> Non, non, non, non, pour non. Saison. <rire> En Première Ligue, sinon moi je prends l'OM. Bien sûr, bien sûr. Mais en Première Ligue, est-ce que t'as regardé le documentaire oui. Alors, on a Arsenal. bien sûr. J'ai vu ça, j'ai fait qu'il faut qu'il gagne quelque chose. <rire> Là, ça me ferait trop chier. On, on va aller virer, s'il vous plaît Moi ça me, fait trop ch... ça me ferait vraiment chier qu'il perde le type. Mais Franchement, oui. ça me ferait tellement mal. Qu'est-ce que t'aimes Les belles histoires dans le football. Leicester, champion 2016, c'est l'une de mes meilleures années de football parce que c'est une belle histoire. Et Arsenal, toi, toi, aimes les j'adore ça. Et Arsenal, c'est une belle histoire aussi, tu vois. Mais j je sens que le scénario est en train de dévier. Surtout, je vous recommande le reportage sur Amazon de Arsenal. Alors Nothing Et ça m'a mis dans le truc, c'est cette année, je veux qu'ils gagnent le titre Mais vas-y Aïe aïe aïe Tu sens que la réalité prend le pas La réalité sportive prend le pas, City revient fort ils sont très très dangereux Après le truc qui peut faire basculer la chose, c'est la Champions League Comment ils vont ils vont terminer Est-ce qu'ils vont être KO Comment ils vont tourner, faire tourner dans leur effectif mentalement Tu vas te dire, on a déjà eu la Première Ligue Ils ont on encore me, 12 matchs à jouer à un ouais, des demi de LDC C'est ça qui me donne un petit espoir Mais si jamais ils sortent contre le Real Madrid c'est qui Totalement. Aïe aïe aïe aïe aïe. C'est sympa Londres hein Ouais. T'avais dit quoi sur le nord de la France ça, ça ressemble, eh, désolé hein. Ça ressemble au nord de la France, en mieux. Tu vois les villes comme Arras, tout oui. ça, c'est claqué. Mais il y a, y a. Mais là en fait, là, après, ça va, on est dans le coin. Un peu un peu peu high-tech. On est sur le coin urbain qui fait bien Paris. Mais quand tu te balades dans les bourgades, ça fait. Li... Non, peut-être pas Lille, c'est bien Lille. Ça fait Lens, euh, Arras, Dunkerque, les villes un peu bizarres. Ça fait un peu bled comme ça, mais au moins c'est des gens là-bas, ils payent leurs amendes quoi. Moi j'ai payé mon amende. Hein en plus. 619 euros. 619 Ouais. Mais t'as fait quoi T'as foncé dans le métro non, avec ta voiture ou quoi Allez, on va aller récupérer la chambre. On va poser nos affaires. Et après, on va aller Mirates. Là, là c'est trop drôle. On fait une virée à Londres. De fou. Là, et là, c'est notre soirée ensemble. Après, la boutique, je pense que c'est seul. Je vais péter à ma Ah, bah, c'est sûr. Oh mais elle est bien la chambre Par contre euh, tu dors où là Moi je vais me péter une chambre après hein, je vais aller sur Hotel Tinite hein tu, tu veux pas dormir à côté de moi Non. Moi okay. <rire> ouais, je m'en Ça dégage les affaires et on go à l'Emirates, ouais, On passe à l'iPhone, c'est parti J'ai oublié un shot là j'ai déjà vu un shot, les gars. Un shot de gingembre pour être réveillé. C'est quoi ce truc Un shot de gingembre, ça te, ça te secoue. Et ça te secoue Ouais, c'est parce que j'ai sommeil, hein. j'avais sommeil, là ça m'a. T'avais besoin de ça après ton cocktail Ça, plus du Red Bull. Tu comment si le match vous avez, Si vous êtes cardiaque, faut même pas prendre ça, sinon vous allez mourir tout de suite. Tu sens le match Ouais, voilà. en vrai, moi je pense balade d'Arsenal. Hein. Contre le 20ème Balade d'Arsenal. Tant de ouais. se mettre en confiance avant le gros match contre City. Et ici on est positif. 4-0. Ouais, y'a y a un monde, y a un monde. On essaye. Elle se passe comment, ta théorie C'est une théorie que j'ai vue sur Twitter qui se vérifie. Là, tous les noirs à lunettes sont pour Arsenal. Là, j'en vois partout. Là, je m'ajoute derrière moi, t'as vu, on va pas le filmer, mais... T'as compris le truc. Moi, quand je suis au stade, je m'en fous. Je vais une photo avec je suis en d'Arsenal. des lunettes, je vais les filtrer. Je vais faire un trade. De, tu assez de supporters d'Arsenal Noir avec des lumettes Franchement, là pour l'instant on est plus plus dans le nord de Londres, on regarde le quartier l'ambiance, c'est vraiment pas mal. Lui, ouais. il a un truc à dire, c'est le quartier de Tottenham. Le quartier de Tottenham, on dirait au vert avec des mise, tous les gars <rire> C'est vraiment en moche avec, Et en plus même, le stade de l'extérieur, il ressemble à rien hein, de Parce que de l'intérieur, en fait, le nouveau stade de Tottenham, quand tu regardes un match, il a un Non, le stade de l'intérieur, j'ai vu des images, de l'intérieur c'est lourd, mais de l'extérieur le stade est trop dégueulasse. Attends, c'est mignon. Il y a du verre et tout. On croirait dans Harry Potter. C'est bien. Ça, c'est les vrais bons supporters. Ça, c'est les vrais bons. Lui, lui, c'est déjà battu pour Arsenal, c'est sûr. Lui, lui, c'est un réel. Lui bruit. Il a déjà fait des amitiés pour Arsenal. Vraiment. En fait, c'est trop drôle les stades anglais parce que regardez ce qu'il y a derrière nous des petites maisons pittoresques, voire des fois dans des états pas fous. Puis juste derrière, le Stadium. C'est moi. Juste en face de ça. Et Joël c'est l'ambiance que tu recherchais C'est ça gros. T'es venu pour ça Ça sent l'alcool, ça sent la bière, ça sent le foot. Ça sent le foot populaire. Montre euh, le prix de la place que je t'ai acheté. Genre combien je l'ai payé et combien c'est écrit sur le billet. Attends, je vous montre ça. Waouh <rire> Et. et j'ai veut... payé ça combien 200 et 240 euros à peu près. Ça va bien, hein Ça, ça va très très bien. Hein. Ça va bien Ouais. Oh là là, mon gars Joël Oh, ce drip oh, oh, Tout était sold out ouais. Magnifique Les vrais Anglais qui font les vraies choses Ils tuent ou pas T'es content On est à Arsenal, ça fait plaisir Je suis pas pour toi Joël, mais j'ai le sentiment d'avoir toujours, toujours été proche du nord de Londres. Là, on est... On est dans l'ambiance. Thierry Henry, Patrick Vieira, Percamp, euh, Pampercy. Percy. Bon, en vrai, j'ai jamais vraiment de parti. Pris. Ouais. Moi j'étais quand même un moment de Chelsea. Ouais. <rire> Juste pour Dropbox. Bah oui, bah oui, Didier. Didier, Didier les fans de Chelsea, il vous a. Les bah, Ivoiriens, il vous a. Il nous a mis dans <rire> une merde là Il vous a ils mis dans un sale truc de la merde bon, maintenant et tout. Et donc là, t'as retourné ta veste, et Arsenal. Voilà, mais attends, <rire> pour Arsenal C'est fini <rire> Le mythique Il a pas menti L'incroyable Arsenal le vrai! La célébration légendaire de Thierry Thierry, ça, tu viens quand dans un cangouli? Ça, c'est pas la statue de Cristiano Ronaldo. Ah ouais? C'est juste... un Peut-être un jour. Hein. Voilà. Les amis, on est rentrés. Je vous ai dit, j'ai eu la place grâce à Stan, mais j'ai eu la place aussi grâce à son frérot. Ça me fait super plaisir. Il a une page, il fait des photos, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Regardez, je vais vous montrer. Magnifique. Montre une photo. Ça, c'est les matchs. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas trop de réseau, mais bon. Oh, ça, c'était Incroyable! T'es confiant pour aujourd'hui 5-0, facile. 5-0 On les démonte Ouais, facile. Je m'attendais pas à être rats comme ça, frère. C'est la folie. Incroyable. Pour Fleuil, on vient à peine au stade, ils sont menés 2-0 en quelques minutes, ça t'a Deux Rebondissement dans tous les sens Eh b ben. j'étais candide, hein Je Vous ne vous doutez pas que ça allait être une telle mi-temps. Hein. Le 2-2 a failli passer hein Je me demande ce que joue à mais la folie hein What the fuck is that decision What is that decision On a vécu City, un scénario, le 3-1-3-3 en quelques minutes et faille 4-3 Ça, ça aurait été un scénario qui rentre dans l'histoire de la PS On est bien là Ah, on est bien bon parce qu'on manque le contenu. Oh là là là là Regardez-moi, ça c'est la petite sauce blanche Ça, c'est de la frappe, ça. Petite pizza Et puis on a mis deux heures à rentrer, sa mère ah, ça a mis du temps, hein. Ah, c'est loin, les Lenirex Putain, t'as un bon maillot, monsieur Regarde comment je suis frais Alors, c'était bien le ce match de foot Ah, le foot, ouais, c'était... Oh, putain, mettez à un, à un but on a à un moment de légende. Je pense qu'on vit le match de l'année. C'est peut-être pas le match de l'année, mais, mais, mais c'est le match, match, match qui va débloquer quelque chose. Ouais, ouais, Là, ouais. ils arrivent à vo Ils vont voir City dans des mauvaises conditions. 3-0, t'es pas en confiance. City, ils explosent de Bayern, ils font nul derrière. Force Arsenal, en vrai. Joël, j'ai une question. Oui, oui. Est-ce que tu penses que t'es une sale merde ou tu penses que t'es un chic type Comparé à la moyenne des autres, moi, je suis pas un mec bien, moi. <rire> Ce que j'apporte aux gens. Je suis sérieux, hein. Ce que j'apporte aux gens. La tranquillité, j'emmerde pas les gens, je m'occupe de mes affaires, j'évite de critiquer les gens. Quand j'ai de l'argent et que les gens sont en gaineur, je leur donne. Oh. Je suis... Sur Twitter, j'emmerde pas les gens, j'insulte pas les gens gratuitement. Non, je suis un chiptip. type. C'est vrai que t'es un chiptip. type, Ah ouais, je suis trop un shit type, moi, ouais, en vrai. Hein. Quand on joue à un jeu, on doit sortir une opinion qui n'est pas celle de la majorité. Vas-y, réfléchis, prends ton temps, on n'est pas. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas. On commence très fort. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe que chez les filles. <rire> Parce que de l'autre côté, c'est toujours intéressé. Les, les mecs sont toujours intéressés. Les, les mecs qui me disent Bah non, moi, mon meilleur ami, très souvent, ce dément. Il y a un très faible pourcentage de mecs qui sont sincères en amitié avec tes. Après, ça dépend, tu vois. Par exemple, ta collègue de travail, tu t'en fous, mais genre, je te parle de vraie, vraie amitié. Je te parle pas juste de ta pote, de ta. Le meuf, ce que tu parles vite fait, sur Twitter, tout ça. Je te parle vraiment dans le cadre où. Tu fréquentes une fille de façon très appuyée D'ailleurs, tout à l'heure, je voulais aller prendre de la bière au stade Mais vas-y, t'es trop blindé Les Anglais c'est des, des sous de fou <rire> C'est Tu vois, la queue pour la, la bière, elle était trop longue Pour les pizzas, c'était long, mais c'était vite fait Ta pizza, t'attendais 6-7 minutes, c'était réglé la bière c'était trop bon. Tu sais, moi, moi je, je vais... suis allé à la 35ème, zéro queue Ah mais toi t'es intelligent bah, bien sûr. Moi je suis parti à la mi-temps et, et Ou sinon tu es parti quand aussi qui t'a fait rater un but Ah le début du match <rire> Le début du match, alors le début, début du match comment je rate le but Début du match j'arrive en repère pour voir ma place Je vois ma place, je suis 16-87, euh, je fais ok Je retourne acheter une pizza Et au moment où, où, où genre, j'ai ma pizza, je suis comme ça Il y a des escaliers, je monte les escaliers J'entends, oh, j'entends, <rire> mais genre je... c'est, en fait c'est un grondement bizarre, c'était pas fort, ouais. j'entends, oh, et je me retourne, je vois les mecs, Ça le ils se gratuit je fais quoi, il y a but là oui. J'avais trop la haine, et en plus tu vois euh, pas les écrans, là où j'étais placé l'écran, il était incliné, ça fait je le voyais mal, donc le but, je l'ai pas vu, il a que j'aille sur Twitter pour le voir. Il y a pas longtemps je suis allé voir euh, France Pays-Bas euh, au stade de France, Ouais, -0 là, 4 -0 le 3-0 là, 4-0 Le 4-0, ouais. Écoute, écoute, bon. Le Uber, il me pose un peu en retard. Il me pose, je sors du Uber, j'entends... Ouais, donc un peu le but. Donc j'arrête le premier but. Je me dis... Je monte la, valise, la barrière et tout, machin. On rentre dans le stade, j'entends... Oh là là. Deuxième but. Ouais. <rire> J'arrive, je vois le troisième. À la fin, je regarde Maï. Je lui dis, oh, l'équipe de France qui gagne 3-0, le rythme va baisser, euh, ça va être de la merde. Ah bah ouais. Viens, on part un peu plus tôt. Ouais, ouais, parce que c'est de la merde. De vous ouais. vous peur, après. Viens, on part un peu plus tôt. On est parti plus tôt, j'entends. Wow. Mais attends, mais. Eh, eh. Mais ça, attends, je suis allé à un match de foot. J'ai raté 3 des ouais. 4 buts. Mais attends, mais faut en parler aussi. Parce que là, le match, des messages là. Tu as envoyé. Il a. Ouais, viens, ouais, on y va. Viens, on y va. Oh non Je crois, moi, oh, t'es envie oui. Non, non, j'ai pas dit, j'avais quand même mis un timing. Ouais, C'est un but. Non, alors là, il me dénonce, mais il me dénonce dans un truc ah, réel, non. mais un tout petit peu tronqué. En gros, si vous, si vous voulez, j'avais vraiment la dalle et je pensais au resto qu'on avait faire après. Parce qu'au final, on a mis deux heures à rentrer de l'Emirail Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Je suis mort, tu sais que le timing, il y a une minute entre le moment où tu dis ça et le moment où il marque un but. Et donc en fait, à la 84e ou 5e, je ouais, lui dis, euh, viens, on se barre plus tôt. Comme ça on évite les gens et après on discute et je lui dis vas-y s'il marque pas, donc s'il n'y a pas 3-2, donc s'il n'y a pas Arsenal qui, a, qui perd 3-2 d'ici la 90e, on se casse parce que dans ce cas là ils marqueront pas deux buts coup sur coup euh, passer la 90e. Ils marquent à la 87 ou 8, 3-2, 90-3-3. Ouais. Tu penses qu'on va leur, leur, va leur envoyer un classique aux gens sur Youtube pendant deux semaines au Japon là Bien sûr, je pense qu'ils sont pas prêts. T'attends quoi du Japon Moi je suis parti du principe... Après, on était peut-être boosté par Radio Sexe, mais tu penses que la Corée, ça avait beaucoup marché parce que c'était un truc qui était très différent de ce que les mecs montrent. Pourquoi, je dis pas que... pap pourquoi ça marche beaucoup pour lui Parce qu'il propose quelque chose de très différent par rapport aux autres, tu vois. Lui, c'est une vraie immersion. Et nous, on aura notre immersion à nous, ça peut énormément plaire aux gens, tu vois. Parce que tu sais qu'il y a un gros fantasme autour du Japon. Oh, la vidéo de bouffe qu'on va envoyer en mettant des trop chaud. ça va être... Moi, incroyable. je veux manger les trucs qui je dire des, des testicules, des tentacules. <rire> J'ai des tentacules. T'as les bouffées des testicules. les tentacules qui bougent, tu vois, les trucs comme ça. Faut faire des serpents. Euh, ouais, voilà. <rire> tu vois, les trucs. Moi, c'est ce que je veux tester. En fait, je pense que je voyage voilà, du Japon, au Japon, il peut être trop intéressant. Être trop... De toute façon, ça, c'est valable dans tous les pays. Mais le Japon, là, a une particularité, c'est que quand euh, on te montre le Japon, on te montre tout, côté urbain, rural, euh, technologie, euh, culture pop, tout ces trucs. Tu vois, alors, alors qu'il y a des, tous les pays on ça, tu vois. Mais là-bas, il y a vraiment, je sais pas pourquoi en France, en Europe, on nous voilà. On va te montrer nos Fuji. Après, on va te montrer, je sais pas, les tours de chez Nintendo. On va... Et ça, ce qui est bien, c'est qu'en deux semaines, on pourra relativement tout voir. Tu vois. Ouais. Moi, j'avais dit pendant le voyage, mon but, c'est de faire. Un village thermal, Un village source thermale où on loue genre une sorte de dortoir. Les japonais à qui vont se <rire> de et tout. Non, mais tu dire, Vraiment, full, full, sur, full, sur, full source chaude. Ouais. Full... Euh, tu vois, petite randonnée, petit bien-être, petit ouais, soin. Et hey, Joël, il est cabossé maintenant. maintenant ouais, non, je, moi je finis tôt pour le niveau. Bon. Voilà, là, là, je bah marcher 2 euh, heures, 3 heures, c'est mort pour moi. J'ai trop la flemme. Donc je pense que je vais faire un peu de cardio, tout ça. Si on doit marcher, faire des trucs, des excursions. Ouais. Avant, avant de venir, je vais acheter des baskets. Bon les amis, on a conclu la vidéo en parlant un peu en freestyle ouais, comme ça. ça. La vidéo. Ouais. Ah ouais T'as pas ah, vu que j'ai lancé des, des sujets au hasard. Ça termine, ça c'est bien ça. Ouais bah, ouais. Ça ouais. va plaire. J'aime bien ça les viewers. Euh... Les moments inside, tout bah ça. Ouais, moi sais. je suis comme ça, moi je suis comme ça quand et les bah, youtubeurs... À la, ils à, la à la caméra et on parle. Quand les youtubeurs, tu sais, ils sortent de leur truc, ils font ce qu'ils ont à faire, ils discutent de la pluie du bouton, moi j'aime bien tu vois. Bah, J'ai oui. l'impression que je suis avec eux. Bah j'espère les francs que le... dans les commentaires que vous avez eu cette impression. Et bah j'espère que ça vous a plu également. Que cette petite escapade à Londres vous a fait kiffer en notre compagnie. Et on vous souhaite euh, une bonne fin de vidéo. Tu vas leur dire au revoir Joël. Et mettez des likes. Abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des likes et suivez-vous à ma chaîne. Vous allez avoir les pubs. <rire>